Bonjour les amis, je vous présente Isabelle, Isabelle Colkins, avec qui je passe deux jours extraordinaires avec un groupe de jeunes. Est-ce qu'on passe pas un bon moment Merveilleux, merveilleux. Moi, ce que j'ai. Avec Michel et d'être avec ces jeunes. Ce que j'ai envie de retenir de ces deux jours extraordinaires, c'est qu'on a beau être adultes, mais on apprend énormément des jeunes. Il faut rester ouvert. Hein ouvert, on apprend énormément. Oui. C'est okay. fou, la sagesse que nos jeunes ont. Oui. Et euh, j'ai envie de dire, si vous recrutez, si vous doutez de la jeunesse, ne doutez pas parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire. Ils m'ont ému, ils m'ont touché, ils m'ont appris des choses, hein même des choses sur la vie. Dieu de nos... De l'eau 25 ans, on va dire. Oui, voilà. Hein? Ça, ça. On a appris pas mal de sagesse. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu retiens Alors, de ce moment ils nous ont énormément émus et c'est pas fini parce qu'on a encore une après-midi avec eux. Euh, et c'est merveilleux, on parle beaucoup de la jeunesse. Regardez, ils sont devant les écrans, ils sont avachis, etc. Mais ce pas vrai. Non. Pas, vrai pas vrai. Ils ont des ressources incroyables, ils, sont, ils ont fait preuve d'une maturité incroyable. Ils comprennent ce qu'on leur propose, ils en ont envie, ils sont gourmands d'apprendre et c'est que du bonheur. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en période de vacances scolaires et ces jeunes ont donné leur temps pour pouvoir passer du temps à apprendre sur eux, à apprendre des autres, à partager. Et moi, j'ai été enrichi. Franchement, j'ai passé un moment. On travaille avec eux notamment sur les notions, les thématiques de la confiance en soi, la prise de parole en public, la communication. Et on voit émerger déjà énormément de, de talents qu'ils ont en eux. Quoi. Et c'est magnifique. magnifique. D'ailleurs, en parlant de talents, regarde, ils sont en train d'écrire tout ce qu'ils ont ressenti là, là, en ce moment. C'est... Euh... C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Faites confiance à la jeunesse. Voilà. Laissez-les sourire, c'est pas Exactement. Faites leur confiance et arrêtez et arrêtons de penser que ces jeunes sont des sont des feignants, des bons à rien. Il y en a, mais chez les adultes aussi, autant. Mais nous on les adore, ces jeunes. Voilà, on les adore. Donnez-le leur chance. Merci Michel vite.